Bonjour, bienvenue pour ce premier tuto animation PowerPoint pour les chimistes, ça marche aussi pour les autres. Aujourd'hui on va remplir et vider un bécher, mais sans risque d'en mettre partout. Allez c'est parti, pour ça on a besoin de PowerPoint, mais ça marche également avec Knot, LibreOffice Impress, mais ça ne marche pas avec Slide de Google. Première étape, on commence par insérer le bécher Le mieux, c'est de l'avoir sous format SVG ou PNG Parce que dans ces formats-là, on peut avoir de la transparence Ce qui n'est pas le cas d'une image JPEG Ensuite, on va créer une forme qui sera le remplissage de notre bécher Dans PowerPoint, on a pas mal de formes Et là, je choisis le rectangle avec les coins arrondis Je dessine le rectangle et ce n'est pas la peine de s'embêter tout de suite à avoir la bonne taille Je mets les coins arrondis en bas et je déplace la forme sur le bécher pour maintenant ajuster la taille vous pouvez le faire avec les poignets ou en haut ajuster la taille c'est bien mais il faut également bien positionner la forme sur le bécher on est prêt pour animer la forme elle doit apparaître d'abord du bas vers le haut c'est l'animation balayée. par défaut cette animation se fait du bas vers le haut on regarde ce que ça donne, un clic pour lancer l'animation, elle est un peu rapide, je ralentis l'animation en réglant la durée sur 2 secondes. J'en profite également pour mettre la forme derrière le bécher, les formes et les images fonctionnent comme un système de calque. À l'animation, c'est mieux, c'est plus lent, on voit bien les graduations du bécher. Petit problème, je ne peux plus sélectionner ma forme. Elle est derrière le bécher. Alors pour se faciliter le travail, il faut afficher le volet sélection qui permet d'accéder aux objets du diaporama et de les sélectionner quelle que soit leur position. Je sélectionne le liquide et je vais choisir une mise en forme translucide et vert par exemple. On rajoute en fait de la transparence à la couleur pour voir ce qu'il y a derrière. À l'animation, ça rend pas mal Bon, il est temps de vider le bécher, on va ajouter une animation, et vider le bécher, c'est en fait faire disparaître la forme, ce sont les animations de sortie. On choisit balayer, même nom que pour remplir, mais balayer ça disparaît à partir du bas, c'est pas ce que je veux, Moi, je veux que ça disparaisse depuis l'eau. En diaporama, un clic pour remplir, et un clic pour vider. La vidange est un petit peu rapide, pour modifier l'animation, on va ouvrir le volet animation et on choisit l'animation qu'on veut régler et on ajuste la durée. On regarde. On a quelque chose de bien minuté. Ce qui est embêtant, c'est de devoir cliquer pour les deux animations. On peut enchaîner les animations en cliquant sur après la précédente. Ça va lancer l'animation une fois que la précédente est terminée. Ouh, ça manque d'un petit temps d'attente. Pour cela on peut régler le délai de lancement de l'animation, par exemple deux secondes. On a quelque chose de bien. On peut même totalement se passer d'intervention en réglant la première animation sur avec la précédente. Et on peut mettre si on veut un petit délai. Il ne reste plus qu'à lancer le diaporama. Tout est parfait, on peut exporter en vidéo. Merci de votre écoute, à bientôt pour un nouveau tuto animation PowerPoint.